Après avoir appliqué des transitions à nos diapositives, nous allons maintenant voir qu'il est possible de leur appliquer aussi des animations. Exemple, cette première famille de mammifères, donc les vertébrés. J'avais choisi tout à l'heure de prendre l'exemple du lapin, mais ce serait peut-être intéressant de montrer plusieurs exemples. Et donc, je souhaiterais par exemple ajouter une deuxième catégorie, deuxième famille euh, de mammifères, euh, par exemple, euh, le gorille. Donc, je vais ajouter au lapin, euh, d'abord je vais le mettre au pluriel, bien sûr, exemple, le lapin, le gorille. Mais je n'ai plus guère de place pour euh, un gorille sur cette euh, diapositive. Comment faire bien, Je vais malgré tout ajouter l'image du gorille. Alors, pour cela, cette fois-ci, je suis obligé de faire insertion image. Je vais chercher le gorille. Le voilà, il occupe toute la place. Je vais un petit peu réduire. Vous remarquez que je l'ai pris par le coin de l'image et non pas par un bord latéral pour éviter de déformer mon animal. Je vais le mettre à une dimension relativement semblable à la dimension de l'image du lapin. Voilà. Je crois que là, on y est. Mais comment faire maintenant pour que le lapin ne soit pas couvert par le gorille Eh bien, ce que je vous propose de faire, c'est que dans un premier temps, comme exemple, apparaisse le lapin, puis le lapin s'en va, et le gorille vient à sa place. Comment réaliser cela Eh bien, cette fois-ci, je quitte l'onglet des transitions, et je vais dans les animations, ici, animation personnalisée. Pour le lapin qui est actuellement sélectionné vous voyez les petits carreaux verts qui indiquent qu'il est sélectionné je vais donc dans le vol latéral ajouter un effet au lapin voilà et par défaut le lapin subit l'effet suivant il s'agit d'une animation en entrée vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi Et il s'agit de l'apparition, l'effet basique euh, très simple je peux demander à relire mais on ne va pas bien voir puisqu'il est caché par le gorille voilà le lapin est apparu alors on peut prendre des effets un peu plus jolis alors il a plein d'effets évidemment un petit peu kitsch qui sont possibles prenez toujours des choses très très très très simples, ici par exemple l'ouverture en fondu, vous voyez le lapin qui apparaît à son aise petit à petit voilà donc moi je voudrais qu'après l'apparition du lapin celui-ci s'en aille et le gorille prenne sa place donc pour cela je vais ajouter une nouvelle animation au lapin donc nouvelle animation, vous voyez que l'image de nouveau a été sélectionnée, l'image 1 mais cette fois-ci au lieu d'une animation en entrée je vais prendre une animation en sortie et je vais à nouveau prendre euh, la fermeture en fondu. Voilà, vous avez vu furtivement le lapin disparaître. Je vous le remontre encore une fois. Voilà, il disparaît. Et puis, on va faire apparaître le gorille, qui, en principe, était déjà là, mais si je mets une animation dessus, il n'y sera plus. Donc, voilà, j'ajoute une animation sur le gorille. C'est l'image... Il s'appelle encore image 1, c'est un peu curieux. Et je vais demander donc un effet d'entrée, et je vais demander aussi une ouverture en pour le gorille. Voilà, si maintenant je vous montre la diapositive, donc je fais majuscule F5 pour commencer directement sur celle-là. Lorsque vous présentez, vous parlez donc des mammifères, vous indiquez que leur peau est couverte de poils, et vous indiquez aussi que vous allez présenter deux animaux de cette famille, donc le lapin, après avoir cliqué ou frappé la barre d'espace, le lapin apparaît. Je reviens et je clique à nouveau sur la diapositive, le lapin disparaît et je reclique une troisième fois et apparaît notre gorille. Je reviens ici, alors Comment on voit la différence entre une euh, animation en entrée et une animation en sortie Regardez bien les petites icônes qui se trouvent devant l'animation. Et puis, il est marqué « ouverture »,« fermeture ». Je vous encourage maintenant à faire le même travail sur les autres types de vertébrés et à présenter pour chacun d'eux deux exemples. Bon travail